Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept qui s'appelle En Résumé Alors En Résumé c'est quoi En Résumé ça va être des vidéos où je vous raconte des trucs En Résumé Voilà, ça pourrait être des jeux vidéo, des films, etc. Et... voilà. Donc, pour commencer j'ai décidé de vous parler de Undertale Pourquoi Parce que ça va être le sujet principal de ma chaîne et que je sais très bien que personne ne va y regarder Même si je vous supplie depuis je ne sais pas combien de temps Bref, Undertale est un jeu créé par Toby Fox en 2015. Donc avant que je commence déjà, j'aimerais quand même vous prévenir que c'est quand même mieux de regarder un let's play ou d'y jouer parce que c'est... Enfin, il n'a pas été élu meilleur jeu du monde par Game Freaks pour rien. Enfin, après, vous, vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà. C'est un, une sorte de conseil anti-spoil avant, mais bon. Bref donc dans Undertale dès que tu démarres le jeu tu, tu vois le générique bum, bum, bum. il y a Undertale il y a Undertale comme ça qui apparaît et là il y a le générique qui se lance ça te dit qu'avant il, il y avait des humains des monstres qui vivaient en paix un coup ils ont décidé de se taper dessus les monstres ils ont perdu maintenant ils sont descendus sous terre ils sont scellés sous une barrière magique sous une montagne ensuite quelques années plus tard en 2010 il y a quelqu'un qui est monté sur le monde des bottes il est tombé et boum le jeu commence. Donc, dès que tu commences, tu te réveilles comme ça sur un champ de fleurs. t'as as le chute de 30 mètres au K&M Enfin, voilà. Donc après, donc, déjà tu avances et tu rencontres Flowey. Une gentille petite fleur toute mignonne. C'est un peu le tutoriel du jeu, on va dire. Donc voilà, elle te dit Oh, salut, je suis Flowey, Flowey à fleurs. Voilà, ce monde marche avec des petites pétales d'amitié. Attrape-en en, en tant que tu peux. Et là, elle essaie de te buter. Voilà dit dans ce monde c'est tuer ou être tué mais heureusement il y a Toriel qui vient juste à temps pour te sauver Toriel, c'est une femme chèvre. et voilà et après vous parcourez tous les ruines avec des puzzles et elle t'aide à faire les puzzles et ouais et du coup au bout d'un moment elle doit dire désolé mon enfant mais je dois partir quelques instants donc reste là bien sagement d'accord donc évidemment tu te casses ce qui est parfaitement logique et après là le jeu commence vraiment donc euh, en soi, euh, le, le jeu est assez original. Euh, tu rencontres des monstres euh, comme dans Pokémon dans les hautes herbes. Comme tu rencontres des Pokémon par euh, aléatoire quoi. Voilà, voilà, enfin voilà. Ouais, vous vous m'avez compris. Voilà. Bref. Et quand vous vous, vous combattez, eh ben, tu contrôles un petit cœur qui est ton âme et tu dois esquiver les attaques des ennemis. Ça se déroule euh, chacun leur notre tour de truc. D'abord, ça nous d'attaquer ou d'épargner, tu fais une action en lui parlant, je sais pas quoi, ou alors en... de prendre un objet, comme tu veux. Et après c'est lui qui t'attaque. Tu avances, voilà, tu pousses des cailloux, oui, tu rencontres un fantôme qui pleure et qui n'a pas d'amis. Il s'appelle Instablouk, voilà, il y a des gros lignes de pâle, tu achètes des gâteaux dernier, voilà. Ensuite tu, a, tu arrives devant chez Toriel. Elle te dit tiens j'ai préparé une chambre pour toi. Très bien, la, la meuf elle, elle a mis des enfants chez elle, voilà, comme ça, des enfants qui sont tout seuls, très bien. Tu avances pour euh, essayer de sortir d'ici parce que tu veux quand même rentrer chez toi. Même si tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Donc tu avances et du coup tu combats Toriel parce qu'elle veut que tu lui prouves sa force pour pouvoir survivre. Parce que derrière la porte, c'est très c'est dur les... Donc après tu le parles, tu te casses, tu es dur comme tu veux ensuite tu arrives à Snowdin où il y a beaucoup de neige et ensuite il euh, y a quelqu'un qui t'avance derrière toi et qui te dit tourne-toi, et serre-moi la main ensuite tu serres la main, il y avait un coup Saint -Peter dans sa main c'est Sans, voilà, le comique le squelette, voilà, vous, vous le connaissez tous, voilà même si vous connaissez pas Undertale, vous connaissez Sans, voilà, c'est logique parce que Sans il est beaucoup trop surcoté, voilà et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Bref, donc ensuite il, va, il te dit de qui a son frère Papyrus qui est euh, un maniaque des humains, euh, mais, mais, mais qui est très gentil en vrai. Et ensuite, il y a un dialogue entre les deux. Voilà, c'est un, un gros blagueur. Voilà, c'est. Voilà. Donc ensuite tu, tu, bah, tu continues dans Snowdin, hein. Papyrus il te met plein d'épreuves que tu as passé, des petits puzzles euh, nuls. Euh, et après à la fin tu arrives à euh, couve oui c'est pareil, c'est juste ce nom en français, c'est la ville de couve Couv voilà. Et tu avances jusqu'au bout et après tu trouves Papyrus, et après tu dois le combattre, parce qu'il faut que tu le combattes. Bref, après il te dit n'hésite pas à revenir me voir chez moi, donc soit tu peux y aller. Euh, voilà si tu vas ben bah, tu fais un rendez-vous avec lui voilà et après tu passes ton son numéro de téléphone tout simplement mais euh, si tu le tues bah, tu le tues quoi et tu ne verras plus sainte du jeu parce que ça il fait des apparais des apparitions fréquentes dans le jeu voilà donc après tu avances tu rencontres un donc voilà tu parcours tout Waterfall, tu rencontres Monster Kids, un gamin très chiant qui est trop fan de d'Endine, euh, un mannequin, voilà, tu rencontres un mannequin, un mannequin qui veut te buter, et à le mannequin, il a un couteau. Ensuite, tu renvoies Blue qui te dit qu'il a pas d'amis encore. Ensuite, tu rencontres un oignon, voilà, et tu rencontres des témis. Les Témis, c'est quoi Les Témis, c'est des Témis. Voilà. Et à la fin, tu combattes dame. Elle enlève son casque et là. Paf Tu vois que c'est un poisson. Elle te dit que qu'ils veulent tous te tuer parce qu'ils ont besoin hein, de 7 âmes humaines pour pouvoir briser la barrière. Très bien. C'est dire que les gars, ils ont déjà tué 6, 6 enfants innocents. Très bien. Si tu veux, hein, après tout. c'est Si tu veux ensuite voilà soit tu as euh, tu ce qui est très dur soit tu t'enfuis comme un gros lâche voilà donc après tu fuis tu, tu lui donnes de l'eau pour qu'elle survive euh, et tu arrives à Outland un volcan voilà ensuite tu rentres dans un laboratoire où il y a Alphys, un dinosaure jaune qui a créé un robot tueur d'humains métatone. mais en vrai elle, elle voulait pas trop trop le faire en fait elle l'a fait euh, un peu un peu tôt voilà on va dire ça comme ça donc après elle t'aide résoudre des puzzles qui se sont activés mystérieusement et du coup tu les fais, tu traverses tout l'autre clans, tu crèves de chaud mais on s'en fout, voilà, tu rencontres des gardes royales, il y a Mettaton qui apparaît quelques fois pour essayer de te tuer dans, en prenant ton âme pour faire un gâteau, voilà, euh, voilà. Après tu prends un ascenseur, tu montes, après tu combats... Me faites une aignée cupide qui aime le fric Et elle te combat. Pourquoi Parce que t'as pas acheté de gâteau. Pourquoi t'as pas acheté de gâteau Parce que c'est un peu cher, 9999 or C'est un peu cher, mais on va pas se mentir, c'est un peu cher. Et là tu arrives devant l'hôtel MTT. Où... ça de ceux qui t'attendent, si t'as pas tué Papyrus. Et il te raconte l'histoire qu'il a avec Toriel, il te dit que c'est une femme qu'il a jamais vue, et il s'entraîne à faire des blagues toc toc sur la porte euh, qui, qui mène aux ruines, ouais, parce que c'est un gros blagueur, voilà, c'est un gros blagueur euh, stupide qui fait des blagues nulles, on va pas se mentir, c'est ça, ce quoi, voilà, tout simplement donc après il dit euh, qu'un jour il a rencontré un faisant une blague toc toc ils ont fait des blagues toutes pourries voilà voilà et que Toriel elle, elle lui a dit s'il te plaît si un jour une main tombe ici promets-moi de le protéger donc euh, il a dit ok et après il dit tu sais ce qui se serait passé si elle m'avait pas dit cette phrase tu serais déjà six pieds sous terre donc après tu arrives dans l'hôtel MTT, où il y a des où il y a des chambres, et des hamburgers si tu veux, voilà. Et bah, tu arrives dans le corps et tu montes tout en haut du corps. Ensuite tu passes le corps, c'est un labyrinthe électrique de je sais pas quoi. Et après tu arrives devant Métatone, tu dois combattre Métatone. Métatone en fait n'était pas une boîte de conserve mais ce truc, oui. Donc ensuite, tu, tu l'épargnes en le combattant ou en vidant ses batteries. Voilà, et ben après, du coup, tu prends un autre ascenseur qui te fait monter jusqu'à en haut. Oui, quand tu montes, tu vas en haut. Ouais, c'est une nouvelle. J'ai découvert ça ce matin. Ouais, tu arrives devant une maison ressemblant parfaitement à celle de Toriel. Sauf que c'est pas celle de Toriel en vrai, c'est celle de Asgore, le roi. Donc voilà, tu es devant celle, la maison de Asgore. Voilà, et après POUM Il y a des espèces de combats qui se passent, mais en fait ce ne sont pas des combats. C'est de, tous les monstres du jeu qui te racontent l'histoire de Azrael, du premier humain tombé. Donc il te raconte toute l'histoire. En fait, il y a un humain qui est tombé une fois, Azrael il l'a recueilli. Euh, du coup, euh, ils sont devenus amis, euh, ses parents ils l'ont adopté. Donc du coup, c'est un humain adopté, oui, voilà. Euh, une fois, l'humain est mort. Elle a pris son âme pour pouvoir traverser la barrière et euh, faire son dernier vœu qui était de voir les fleurs de son village une dernière fois sauf que en voulant déposer l'humain euh, sur des fleurs jaunes et ben il s'est fait niquer par un village Voilà, il s'est fait buter Voilà, le respect est mort ensuite tu avances et là il y a Sans qui te fait un jugement il te dit si tu as été gentil ou pas il te dit que LV le love L'amour, comme tu disais, flowy au début. et ben, En fait, c'est pas ça. LV, ça veut dire Level of Violence. Ton niveau de violence. Voilà. Et que XP, ce n'était pas de l'expérience, mais c'était Execution Point. Tes points d'exécution. Voilà. Tout simplement. Après, tu dis que tu été pas pas très, très gentil, ou que ça va. Euh, ou que tu as été euh, très, très gentil si tu es tué personne. Mais ça, c'est chose il faut, faut regarder après ça euh, après euh, donc du coup tu avances jusqu'à la chasse et après tu le rencontres il te dit qu'il veut pas te battre voilà il te t'amène juste devant jusqu'à devant la barrière voilà il te dit est-ce que tu es sûr est-ce que tu t'es vraiment vraiment vraiment vraiment très très bien préparé parce que là il y aura plus de retour en arrière possible si te plaît casse toi bordel de merde et après là tu le combats pour essayer de t'enfuir donc, donc euh, après voilà euh, tu peux que, que le tuer voilà il lui reste que un ou deux points de vie, je sais pas. Euh, T'as le choix entre l'épargner ou le tuer. As le cas meurt parce que Flowey le termine. Voilà. Merci la fleur. Merci. Ensuite, Flowey s'empare des six âmes humaines. Et là, Flowey, il se transforme en.. C'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Après il faut, oui à effacer ta sauvegarde, voilà, Donc, du coup à chaque fois que tu meurs ça ferme le jeu, ce qui fait que tu es obligé de redémarrer le jeu, mais après c'est pas que ça redémarre dès le départ. Voilà. Et tu dis je sauvegarderai sur ta propre mort, parce que lui aussi peut sauvegarder et tuer tout. Oui tu parce qu'il y a un délire avec cette Time Voilà, tu, tu as le choix entre l'épargner ou le tuer. Donc euh, je te conseille de l'épargner. Hein. Ensuite, euh, après que tu l'aies épargné, euh, et ben. Il y a Saints qui t'appelle et qui te dit ce qui s'est passé après ton départ, après ta disparition. Hein et donc euh, voilà, il te dit que bah, ça dépend du choix que t'as fait. Hein. T'as plusieurs choix possibles. Hein. T'as 23 trucs euh, possibles, 23 combinaisons possibles, je crois. Bref. Euh, et bah, du coup, voilà. Et à la fin, si t'as pas tué poum elle apparaît, la fleur. Et elle dit, bien, tu m'as montré que dans ce monde n'hésitez pas forcément tuer ou être tué alors s'il te plaît si tu veux avoir ta happy end ta fin heureuse recommence tout depuis le début et ne tue personne si tu y arrives c'est bien si tu n'y arrives pas c'est pas grave je m'embattrai les couilles parce que je pourrais te voir crever allez à plus et voilà c'est la fin du jeu ça se termine comme ça c'est pas vraiment la fin du jeu après tu reset et tu fais le jeu en tuant personne donc oui, elle te dit juste et n'oublie pas ne tue personne oui parce que Flory se rappelle de timeline hein voilà euh... donc du coup tu fais une fin pacifiste en ne tuant absolument personne il n'y a rien qui change sauf que tu dois faire un rendez-vous chez une dime euh, Undyne, euh, bah, tu fais la cuisine, voilà, elle essaie de te buter mais en fait euh, vous êtes devenu trop amis, voilà. Bref, c'est pas très très important, faut juste le faire si tu veux pouvoir continuer. Ensuite euh, tu avances jusqu'à sa chez Asgore, tu combats pas Asgore, tu redescends tout en bas. Et là il y a tu reçois un appel de Undyne qui te dit et euh, hey, euh, salut tu peux venir ici à snowdine je suis chez Papyrus. Et euh, tu peux déposer une lettre, chez fils, pour moi, s'il te plaît. Merci. Donc ensuite, tu arrives, tu, tu vas voir un elle te passe une lettre, tu vas voir un fils, tu lui passes la lettre, elle est elle te dit, c'est d'accord, en croyant que c'est toi qui l'as écrit, tu fais un rendez-vous avec elle, voilà. On découvre qu'un était est amoureux d'Alfis, enfin elle fait souci, amoureux d'Undyne, voilà. Donc, du coup, vous faites un rendez-vous. prenez le rendez-vous, elle découvre que c'est une dame qui a fait. qui a écrit la lettre. Donc, après, il y a Papyrus qui arrive parce qu'il fout le bordel comme d'habitude. Et ben voilà. Après, il y a Papyrus qui t'appelle et qui te dit Hé, hey, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu devrais aller chez Alphys, dis donc. Tu vas chez Alphys, tu découvres que les chiottes ne sont pas des chiottes, mais un ascenseur vers un laboratoire secret. Il se passe des trucs chelous en fait c'est juste qu'ils ont fait des scientifiques des, des scientifiques n'importe quoi des expériences sur des monstres mourants avec la détermination qui était dans les âmes humaines pour essayer de leur redonner vie mais ça n'a pas trop trop marché. Hein. ils ont ils ont un petit peu fondu quand tu reviens dans l'ascenseur euh, qui est à la place des et d'Alphys ben, euh, en fait il y a une, une voix mystérieuse qui te dit bravo tu as tout fait maintenant tu peux remonter et il te remonte juste devant le chat de il bloque l'ascenseur comme ça tu peux plus sortir voilà donc du coup euh, tu vas tu y vas voilà et ben bah, du coup euh, la score il te dit il a la même chose voilà tu es toujours devant un barrière qui te nique les yeux on va pas se mentir sauf qu'au lieu de te combattre et ben bah, il y a Tariel qui, qui arrive et qui lui fait un poum, un caméama dans la gueule après attendez qui dit désolé mon enfant et après il y a tout le monde qui rapplique voilà on va pas se mentir il y a tout le monde qui rapplique pour dire euh, salut ouais maintenant on est tous amis bla etc etc et après il y, a, il y a Floui qui dit non ce n'est pas vrai ah, ah, ah c'était un piège maintenant vous êtes tous en ma possession ouais youpi tiens tu vas mourir non je ne te laisserai pas faire, elle dit en Et tous les autres aussi, ils disent, non, nous ne te laisserons pas faire. Et après, ils empêchent Flowey de te faire du mal. Et après, il y a tout, tout, tous les autres monstres, il y a Mefet, il y a tout le monde qui arrive. Et après, ils disent, non, Flowey, tu es méchant. Et après, Flowey elle dit, non, mais, mais, mais, mais. Vous êtes vraiment tous des idiots. Et après, elle prend les amis de tout le monde. Il y a un grand écran blanc. Et il y a, a quelqu'un qui dit, <rire> enfin. On avait assez d'être une fleur. Cette personne se retourne. Et elle dit Audi, c'est moi, ton meilleur ami. Azriel Dreamer Et puisque les âmes de tous les monstres réunis, c'est à peu près l'équivalent d'une âme humaine, ben bah, du coup tu combats un gars avec six âmes humaines, ce qui est égal à un dieu. Voilà. Voilà, puisque c'est un dieu, et ben il a quand même attaque infinie, vie infinie. Donc ça veut dire qu'il peut contrôler les dégâts qu'il te fait, je pense. Et là, ben, tu essaies de le combattre. C'est impossible de le tuer. Tu le combats juste en épargnant, parce que tu peux le faire comme ça. Donc euh, après, tu sauves tous tes amis un par un. Après, tu appelles le nom Azriel, tu essaies de sauver Azriel. Et là, il y a une scène chelou. Il y a toi, en fait, qui a été recueilli par Azriel, etc. Et tu vois. Imagine qu'au début tu as nommé le joueur euh, Carotte Donc après il y a Azriel qui, qui se remet en forme enfant Parce qu'il s'était mis en forme adulte euh, Et il dit je suis vraiment désolé Je sais qu'en réalité tu n'es pas Carotte Quel est ton nom Frisk C'est un joli nom En vrai tu te rends compte que tu ne contrôles pas Carotte Mais que tu contrôles bien Frisk en fait En fait le truc c'est que au, dé au début du jeu C'est à dire nommer l'humain tombé ah voilà, c'est l'humain qui était tombé, que tu as nommé, c'est pas... Enfin bref, après... euh. Et après il y a le générique, youpi, on a fini le jeu Attends, tu as oublié la scène où ils sont tous dehors, où ils se parlaient, où il y a le meilleur dialogue entre Toriel et Asgore. Allons faire bonne impression tout le monde Bon, euh, à plus. Um... <rire> <rire> euh, Attendez-moi, les gars! Il faut savoir que Toriel et Asgore sont séparés. Toriel a quitté Asgore car il tuait trop d'enfants. Ça fait un écran end, et tu dois fermer le jeu tout seul. Voilà. Mais après, si tu redémarres le jeu, il y a Flowey qui apparaît et qui dit. Non, Asgore est il, il trois barrières avant. Hein. On est d'accord dessus. Voilà. Il y a Flowey qui apparaît et qui te dit. Voilà, c'est bien maintenant, tout le monde est, est heureux, a enfin sa fin est heureuse et tout et tout, mais euh, je sais que tu veux voir la suite, je sais que tu veux essayer en, tout, en tuant tout le monde, donc s'il te plaît, si tu le fais, efface aussi ma mémoire. Donc voilà, tu le fais, et du coup, tu es fait aussi à un Mémoire de Flowey voilà. Et tu tues absolument tout le monde, absolument tout le monde. Quand je dis absolument tout le monde, c'est tout le monde, hein. tu dois Tu dois chercher dans les ruines, tu dois rester pendant des heures pour pouvoir attraper tous les monstres et les tuer un par un, voilà. Ensuite, tu vas voir toriel tu la one-shot, voilà. Ensuite, c'est pareil avec Papyrus, tu le one-shot, voilà. Ensuite, c'est... Ensuite, tu vas voir une dernière... Tu la one-shot, elle meurt. Elle dit Non. Le destin de l'humanité est entre mes mains. Blablabla, je dis que de la merde est là. Pouf T'es paré pour un combat de 1h30. Ouais Contre une héroïne Euh. Bah ensuite bah tu arrives devant Shalfis, il n'y a personne parce qu'elle a amené tout le monde se euh, réfléchir à l'abri. Ensuite tu tu, one shot me fait, tu one shot mes tu bah, Toujours en tuant tout le monde, hein, à chaque fois. C'est que Flouie qui te raconte l'histoire Au lieu que ce soit plusieurs monstres Puisque tu les as tous tués et puisque tu sais que c'est Azriel Mais il te dit comment il s'est réveillé Quand c'était une fleur Il te dit qu'il ne comprenait pas trop euh, Qu'il avait plus de sentiments etc., etc. Bref, c'est pas important Donc après, tu arrives devant le jugement de Sans Et il te dit Il fait beau dehors Les oiseaux chantent Les fleurs s'épanouissent Dans des jours comme ça les gosses comme toi devraient brûler en enfer. La poum poum poum poum poum. t'es mort, clairement, t'es mort. Voilà, et tu grâce bien sa grâce pendant 6 heures. C'est le combat le plus rageant, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il est surcoté. Voilà, il est vraiment surcoté, côté ça. ça. C'est moi qui vous le dis, il est. Vraiment sur-côté, voilà. Ensuite, tu arrives devant devant Scor ce c'est pas toi qui attaque. Hein, c'est pas toi. Euh, tu arrives devant Foui, c'est pas toi qui le tue non plus. Voilà. Après, t'as un écran noir. Et là, y il a quelqu'un qui apparaît. Ce quelqu'un, c'était Carotte. Son vrai nom, c'est Kara. En vrai, c'est Kara. elle te dit que... C'est bien, tu m'as réveillé d'entre les morts, blablabla. Bla bla. Maintenant, donne-la-moi. Tu, tu dis non. Donc après, elle te laisse. Voilà. Elle te laisse pendant 10 minutes. Tout seul. Voilà. Tu dois attendre pendant 10 minutes. C'est pas mal. Hein Donc après, si tu dis oui, et elle te dit... C'est bien. Alors, c'est bon. Tu veux bien. Donne-moi ton âme. Après, tu es obligé de dérouler Autrement, tu reattends 10 minutes. Et ben voilà. Et après, elle fait tout reset. Et voilà. Et c'est la fin de Endertel Voilà. Et Si tu as fait une fin fille et eh Macara, ben tu diras quelque chose de différent. Toi qui pensais avoir reset complètement le jeu, et eh ben non. Si tu veux reset complètement le jeu, il faut carrément aller dans les fichiers. Voilà, il faut le supprimer. Voilà, tout simplement. Bon, bah j'espère que ça vous a plu ce petit concept, hein même si ça, j'ai vraiment beaucoup parlé, beaucoup parlé. Hein oui, on va pas se mentir.